La Briqueterie c'est un collectif d'artistes et d'associations qui se sont réunis il y a 20 ans pour montrer un projet culturel ensemble et s'aider, euh, échanger des pratiques artistiques, trouver un lieu pour créer. Il se passe euh, tout un tas d'activités euh, à dimension euh, artistique. Ça, le collectif est pluridisciplinaire, donc vraiment toutes les disciplines sont, sont représentées. Euh, il y a à peu près une quinzaine d'associations hébergées à la Briqueterie, une bonne trentaine d'artistes euh, voilà, qui, euh, qui exercent euh, avec la briqueterie, On fait des, euh, beaucoup d'activités dans le champ artistique, que ce soit les arts plastiques, des ateliers de sérigraphie, des ateliers de construction, des ateliers de scénographie, donc c'est la construction de décors, euh, des ateliers de musique. En musique, on est extrêmement large, on va des musiques électroacoustiques euh, à des tendances plutôt punk noise, euh, avec la fanfare entre deux, enfin c'est très très large. On fait du théâtre et là pareil, on est dans l'expérimentation, dans le mélange aussi des, des pratiques. On fait de la marionnette, on fait, euh, on fait des expositions, on fait de la danse, on fait énormément de choses à la briqueterie. Récemment, on a fait un cabaret dans des conditions qui sont un peu particulières, on n'est pas dans nos locaux actuellement. Donc on a fait un cabaret hors les murs, dans le froid, et c'était génial. On est sur la fin d'année, donc prochainement on va organiser la fabriqueterie. C'est un, euh, un marché éphémère de, de créateurs et, et artisans locaux, euh, issus du collectif. Euh, voilà, ça tombe à point nommé en cette fin d'année, et c'est l'occasion de découvrir euh, voilà, les, les créations, euh, des créations uniques et, et, et, et, et locales. La briqueterie, ça reste un espace, comme je disais, de partage. La mutualisation est aussi au cœur du fonctionnement de la briqueterie, un espace de partage, de rencontre, de bouillonnement, de projets et d'envie. Les projets qui naissent à la briqueterie sont portés par ses membres. La solidarité, parce qu'en fait, on est sur de la mutualisation de moyens, de l'entraide entre artistes. On a aussi évidemment tout un amour euh, du genre artistique, ça c'est un peu évident puisque c'est nos corps de métier, mais, euh, mais vraiment c'est la solidarité qu'on partage le plus. Alors pour moi un tiers-lieu c'est euh, un espace intermédiaire, c'est un peu un entre-deux entre la maison, le travail. Euh, c'est un espace où on peut expérimenter des choses, où on peut rencontrer des personnes qu'on n'aurait peut-être pas rencontrées dans d'autres euh, circonstances. Euh, C'est un espace où aussi on partage euh, des outils, des connaissances.